divers bateaux la même pays canada dans route a qui ont seul objectif de a dans dans pays d'haïti perturber yo sous pe la mer à peuple haïtien rappeler ou jour passé yo pays ici là te voyait yon avion cp140 aurora qui t'a volé dans si le ciel, pays d'Haïti, qui t'a perturbé, quand yo. Eh bien, bateau, ça, ils ont fait la même mission. Poser ambassade Canada dans le pays d'Haïti. La question, Sebastien Carrière, qui est Canada a voye soldats pour débarquer sous le pays d'Haïti, pour venir éliminer, gang yo. Eh bien, frères et bien-aimés, M. Sebastien te répond. Voyez chablende de dans pays d'Haïti. Voyez navire royal Canada dans le pays d'Haïti. Mais c'est déploiement ma militaire. Mais quand il y a la peuple haïtien, question qui poser. est-ce que ce n'est pas la loi que pays Canada a fait nou, nou, avec dossier et sécurité ça, brasse brassé nous, président, bien-aimé. Pour l'expliquer au cause, gentil proverbe créole la dit, mene koulev l'école se youn, fèl chita se te, nan peyi si la. Après président Privé, te fin mette note de yo, Pour di zami li yo, compatriote li yo, collaborate li yo, kalme yo, et di, Canada se menti la fè sou parce que yo mette yon note de yo, fè koné la finance gang nan peyi d'Aïti, eh bien, frèze se bien aimés Ambassade américaine gaye Won à travers Yon Kab Wikileaks. Et bien, frères et sœurs bien-aimés, dans un rapport confidentiel, ambassadrice Jeannette montre comment pour l'hiver, dans l'activité criminelle dans le pays d'Haïti, Liliye liye ensemble avec Chimela Valasio à l'époque, et mesdames, mademoiselles et messieurs, liye lié zamita ensemble avec diverses drogues d'île, elle te participé dans le massacre de la Syrie dans la commune Saint-Mac. Koze yo en pile. Moi invite ou gale chez vous, chita. Fouko zami et fou pa ou retre la ou c'est un plaisir. Tout tripota ça sa ou na bon timamit, sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout moun qui j'en ouye. Encore une autre fois, m'abdi ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité et patience. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une fois, si vous avez tombé sous la chaîne, pas pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Nous avons eu chance de vous présenter une petite devinette. C'était l'image Qui ça veut dire que les yon moun un peu de temps Merci si à chaque fanatique qui te commente. Donc, l'aide yon garçon, fait un jeune fils, la gade si il a pas trop loin dans l'activité combien viege devant le temps mais pas ici, et pas bon la kay, yo souvent fait action ça mais toujours j'apprends mes petits pas même tout qu'on a essayé fait ça si tout yon yo ratifier un petit gens là l'a volé la poupée, on dit hé, fom testo pour moi sous petit monde toujours dans laille là merci ensemble avec chaque fanatique qui te commenté Un petit click crack pour nouveau compte, nous gagnons ou pas voulez me pousser des cailles moins pousser devant porte ou pas voulez me pousser des cailles même pousser devant porte pas hésiter quitter élément de réponse pas ou la non commentaire là ça fait nous plaisir en pinant mm -hmm. Jean que moi été annoncé hier pays Canada voyez trois lots blindés blendé dans pays d'Haïti Blindés ça yo l'état haïtien été commandé depuis plus passé il y c'est vrai que deux livraisons qui étaient faites en Van Chaque côté yon allait, y yo a le fait opération. Donc la police a fait opération ensemble San yon, Eh bien, c'est mauvaise nouvelle. yon aurait été campé en août. Et mes frères et sœurs bien-aimés, trois nouveaux chasseurs yo qui arrivent dans le pays d'Haïti, selon le responsable pays Canada, yon yo fait qu'on ne sait pas n'importe petit chablende de pays ici. Fok nous bien comprenne. chassayo sa yo, yo ensemble avec mine. Yo protégé contre embuscade. matériel. sa yo pral Et même renforcer la police. Yo façon pour capable combattre gang yo. Gang, kap tue, kap rache, kap kidnappe. Ma fè ou koné, bateau marine, royal Canada, kap ge pou pays d'Haïti gayen mission pour perturber gang yo yo gayen pou yo fe patrouille sous la mer pour capable déranger activités criminelle yo peuple haïtien selon ambassadeur Canada nan pays d'Haïti gang yo a utilisé baie Port-au-Prince pour yo circuler transporter membre gang yo moun yo kidnapper marchandises drog donc présence navire Canada pour empêcher Fais jan de activité sa yo. Et ce pas yon seul bateau peuple haïtien. C'est ce plus bateaux bateau kap de pou debake pou vin pertube le gang sou la mer. Ayayay, ay, ay, ge bon di. L'on ge zami, ce pas si kose piti nou. Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, grand moun yon, toujours di moun seul bagay. Quel que soit action pose, ge yon pri ou ap paye pou li. Eh bien, sou te fait bien ou m'a tes tonnes ou après école bien. Sou te fait mal tout ou mette tonnes ou après école t'es mal. Qui t'aime me poser yon gran question? En tant que haïtien, moun ki responsable peyi, yon peyi ki indépendant. Donc c'est pas cadeau te fait n cadeau ou pa vie ki est l'indépendance. Donc c'est ans nou yon. Et Et l'orgade Haïti, frè et bien-aimés. Jus besé, pou pou yen Passe mou a te pou pou yen te. ça. pran pou qui te sa, gade moun ki bo kote ou la, mande le sasay. Lab dou mais li plus que te, parce que ça c'est zanset nous. Bou moun pou vini sou teritoire. Se pas seulement te seulement ou pile, mais e zanset yon passe en papier. Mais l'autre lot bagay pou kompren. Patap gen problem, nan yon moment difficile, pour les amis, ou pour les voisins, pour poto ou au Mais pendant les voisins A poto konkou, ça venir, aussi, voir, actifs, dabei, et, milksers, et, là, vle êtes ou vous pour Pour chita ou ça vous vle là, pour même ou même ou là, vous êtes ou vous êtes là, et êtes là, vous êtes vous êtes là, vous êtes travail vous êtes là, vous vous êtes là, vous êtes la vous la, Et puis Gonti si êtes ka vous Et puis vous dit ti qui dem la pendant que vos voisins viennent aider à laver les vaisseaux, ils pas chita pour que ensemble avec les pour laver les Qui ça fait, pas ici Ils tout levé, ils ont quitté les voisins à laver les vaisseaux, ils ils ils les les la laver les vaisseaux, ils si voisin sali même ki wè, a chaque fois se konson fe bagay yo, ou fin chit ou fe manje la kayou, ou sal pil veso, ou tel di pilou pil chodzie ou sal, koun yala a chak fwa se ti asyouman difisil pou ou, yon monte nan tetou yon, ou m'a ma passe, et pou dim kon sa, vine ba ou koutme pas se bagay yo difficile pou ou, bagay yo trop pou me. Chak lèm vine de ou, ou pa vi ou kite mèm. Et pour aller avec l'autre activité, soit aller dormi soit aller regarder la télévision, ou aller prendre plaisir, ou chita dans téléphone, ou aller parler de la pile, tandis que responsabilité pour là la vaisseau pour la vie, quand il y a l'autre, tout ce chat sous le dome. y a là, si voisine ça lui-même, qui ça l'a fait Première fois, il était capable de rentrer dans la pitié au lieu de l'homme, immédiatement, oui. Yon fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est qu'on s'en fait, et bien qui s'acquitte le passe, malgré la pran nous nos services, mais ou met ton la casser dans ou quand même, mais où met ton la forfait déficit quand même. Parce que nous l'avons, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, son service là prenait, la la craser assiette, la forfait déficit, la chita la craser, la craser, la craser, les cafés nous ont au conseil, avons lever les panniales blanches, les craser un paquet là-dedans. Et puis, le zoom fini, finit, oui, le, viré le la, vin a, oh, me a oh, oh, me mi oh, de Quand il y a là, pour mettre nos faire, Oh! Mais il a Oh! Il y a Oh! mes amis qu'on a un peu vers Oh! Oh! encore ça hum, que le, -le service by le chagrin. Apeu service ou pa ka pran seul pou fè sa. Mais qui pas fò pas ka pran son même? Qui ne fò pas ka pran pour chito la to yon choul ki pou vini, ki pou lave l pou, et puis pendant la pedo ou pe kouri, ou nan kanaval, ou nan gauche, ou nan droite, ou nan tout zen, ou ki ta sou gran ri o ou ap bay Ou gwen tchoul kap fè travay ou te suppose faire Ou ap toujou fè déficit et bien, frère, bien aimé. là que yon avion pays Canada débarqué dans le pays d'Haïti, c'est pas n'importe qui avion, c'est pas n'importe qui qui en dedans avion, c'est des gros techniciens peu pas ici. Et nous, qui ça Canada représente dans l'Amérique. Nous, capable de Canada vini après pays les États-Unis d'Amérique. Et nous rappelons, nous, dans l'année 2017, président Jovenel Moïse est allé dans le pays Canada, a participé.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 Et non seulement ça tout, nous pas monde moun qui des capacités qui est capable de négocier. Donc, chargez les compagnies dans le pays du Canada. Qui te même vle pour que yo joignyon en an temps ensemble avec l'État haïtien pour que on te capable sa yo. Et là que on fin exploité, yo, gon façon yo te et yo yo, fason, yo ta pral, eh, pral séparer pourcentage la pour que Haïti capable joignyon bagay. Mais le président lui même trouvé, sa yo bay Haïti a son petit pisse krab, et eh, donc, si yon contrat ensemble avec yon, pas bon li di non. Je ba sa kite kite ja, nan sais pas si on la, faire ça, mais on va quitter le dossier. Quitter l'homme, on va battre le monde, on ensemble avec toute Donc, frères et sœurs bien-aimés, journée jodi le dis pour que dans pays d'Haïti, ou ayez avion Kanada qui a volé dans ciel pays d'Haïti. Pas gen problème. nan l'ide pou pour faire ça, s'il vous plaît, pour capable perturber les gangs. Le, et puis, il y a Et puis, kounya y a voye bateau, frères et sœurs bien-aimés. bato a qui pral aller nan dans toute nou de monter des pour s'y si nos petits gangs. Pendant y'a s'y si nos petits gangs, nous même, nous avons volé, nous avons dansé, nous avons dormi, nous avons fait un carnaval, nous avons fait un tripotage, nous avons fait tout le bagage. Nous prendre responsabilité. Et puis, quand yo allé, oui, tel côté de l'autre fouillé, mais tel côté de l'autre fouillé, oui, yo y a là. Mais, il faut attendre ça donc l'équipe l'équipe sa yo dans le pays d'Aïtici dans les connaître bateaux yo qui arrivent dans le pays d'Haïti qui bral fait partout y n'importe au principe haïtien qui pral contrôle l'an mer combien dirigeants haïtiens qui a un bateau yo pour accompagner responsable Canada pour accompagner soldats sa yo kap je ne sais pas combien d'autorités haïtiennes, combien de policiers, combien de marines haïtiens ont fait ça. Pour contrôler, pour faire c'est Ce n'est pas parce que les gens do et et pour quitter toute responsabilité à ce et pour qu'ils ont et souvent, frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'on doit venir dans le pays d'Haïti, Yon vin faire mission, on vient tout gang. c'est eux même qui l'a dans pays pour Ils dans le pays pour compte ils ont la pas là pour prendre l'ordre, mais aucun dirigeant dans le pays d'Haïti. La police, sont même yon, même elle yon, elle-même, yon, faire elle-même, yon. même yon là, yon il y une mission pour que les villes baillent la police, formation. À l'époque, le ministère était dans le pays. Il faut qu'on ne le fasse plus passer un an dans le pays. Il ne pas jamais croiser avec la police, il joue dans la ville. Il ne peut jamais rentrer, faire formation ensemble avec la police. Chita, jouer game, jouer domino ensemble avec l'autre soldat qui était dans la cour. Et tandis que la touché plus passer sans combien de dollars par an. La L'aptitouché, gros somme d'argent, elle a mission pour il fasse formation pour la police. a seul seul elle la police dans la ville, c'est pendant le sorti. Et puis, li est là, elle est là, elle Li ral, le kameral, et puis il fait photo Mais comment il arrive ou la police Mais yon jour dans la ville Il n'y a pas de jammer, il te chita ou bien Il te rentre dans l'académie police Pour l'al qui ça, pour l'al pou la Baye la police formation, pour ça Sa yon payer elle Elle sent si bague anti a grave L'y a le, re le responsable Qui te vou là dit Mais on pas jamais rencontrer la police on pas jamais faire formation pour qui ça la Responsable di, a dit, mais c'est mission ça, sa, c'est mission chita dit que vous voyo pour faire formation pour la police mais malheureusement c'est pas formation c'est mission ça donc madame mademoiselle, et messieurs moi vous comprenez responsabilité rete responsabilité et m'pabi chame si spend nous ça que ou bien pays ou qui indépendant ou bien bagaille en ou bien bagaille sous te, ou bien bagaille en balan mais seri de pays Pays-ci, là, il pa a pas besoin de l'entrée dans stabilité vraiment. yo pa a vle pou kogen la pour qu'on gagne la paix à caillou. Et il y a, yo abdou, yo a pe, même si il y a dou yo il faut mettre la paix, même pour pe, qu'il puisse s'en Donc, responsabilité ou, c'est ou même qui pour pou mettre sécurité dans pays. Nous avons capacité pour nous déstabiliser. Nous avons la capacité pour nous détourner. Nous avons la capacité pour nous voler. Nous avons la capacité pour nous faire mandat. Contre un président qui est élu. Nous avons capacité pour que nous rentrions dans un président qui en fonction pour nous assassiner. Nous avons capacité pour nous voler. Nous avons capacité pour nous faire coup d'État. Nous avons une capacité pour nous détruire, pour nous diaboliser. Nou pou nou pou nou Mais pour nous capacité pour que nous mettons le pays sous le développement, pour nous sécuriser, nous pas capable, Nous avons toujours besoin d'aide. Mon pas nous besoin d'aide pour nous faire une manifestation violente, pou nou pour nous mettre d'if, pour nous bouler le pays en pour nous réduire l'an son, pas j'entends que nous besoin l'international international. Mais, pour nous mettre sécurité, pour nous planter la terre, pour nous prendre responsabilité, nou, pour nous traquer gang yo nous pas capables nous que capacité pour entrer en dedans la police pour nous faire nous 17 17 morceaux pour nous chaque mot, pour nous créer un groupe gang un groupe terroriste en dedans ouais, la police même la police ça qu'il a qui là pour protéger et servir même lui même encore l'ir dans logique à gang mais logique à battre ensemble avec gang les la ou y a vite l'homme côté soldat vite l'homme tandis que ont ta so la responsabilité pour mettre moun gens hors d'état de nuit donc frères et bien-aimés laissez mal là laissez bagay negatif la, nous gain capacité de nous nous go force nous go foug mais kou pou nous fon complot pour nous sauver pays ya, nous pas capable et kou nya là les koffine aller chercher étranger qui pour mettre la paix stabilité dans pays ou sécurité après dans Stamboulou, fin passe, ammre ou cou cabri de passé en ou après les femmes barrières kounya là vous plaît au film passé ou aller au film débaliser sabuio débaliser sabuio compliqué au compliqué le mettez là dans 10 15 ans kounya là nous campa derrière dans nous pour nous dire oui c'est tel bagay qui mette nous là oui c'est tel pays où ou les ou autres viennent mais ça a fait ça a fait mes conséquences attends nous pour occupation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 nous fait des autres nous fait des autres que nous nous saccager nous bail problème nous bail problème nous bail problème et ça qui grave la papa ici, c'est même dirigeant qui bail problème yo les arrivons côté au et bien au lieu nous met tête ensemble pour nous sauver quel craser net qu'on relé blanc vienne prendre ay là au fin a bon hein? seul de monde se c'est comme ça fonctionne? yo fonctionner tant comme mouche son paquet de bande dirigeants mouche là de dirigeant mouche ça veut dire les arrivons côté yo wè que yo pa ka fani avec manjea manje eh bien au lieu yo di bon retire comme pour que l'autre qui gen capacité moun ki gen volonté kapab avancer pour arranger pour retire nous nan situation eh bien ça ou fè bébé ayisyen yo toilette souli li gade gapel net et eh bien le ou fin gade nous tout kan nap e e pa dérande nous n'ap gade n'ap tande l'international n'ap di l'international responsabilité responsabilité, fè à gauche fè à droite pas de problème pa ici. Canada vini, les fin pas le. sans les, à ça on si avion les perturbe pour nous. Ça c'est un. Pendant nous-mêmes nous étions, n'a bien mangé, n'a pas volé, n'a pas fait corruption et puis au même y ont la perturbe n'a dormi bien e bi, à l'aise. Et puis au même qui dépensait, qui perdit temps yo, instruit citoyen dans investissant force collectif pour que yo gagnions là qui strong. Yo, yo, yo y pa e e a un pays qui strong, yon pas dossier, banditisme y fè pou pour les yo il donc a des choses pour y a des choses pour les bandits, il y pour les moun il y a des choses pour les bandits, il y a des choses pour les bandits, il y yo, yon les bandits, il y a pour a des perturber gang yo dans le ciel ou metton gompri gon a payer et sa poko ko jame anye lek kounya la ou vin voye bato pepe haïtien bato sa nan bay port-au-prince pour son, monter parce que gang yo yo gen chaloupe yo sous l'mer a yo passe ensemble avec moun que yo kidnappé yo fait trafic de drogue patati patata donc kounya la ou pral perturber gang yo tout sous mea, a ici. nou Pigalot semaine nous dit fatra nous à nous papa ici. Pigam l'autre semaine. Parce que. Gonti proverbe créole qui dit. Pas tant de célèbres si qui passer Pour après les fermer barrières. Tout autant qu'à bataille. Pour pour que la pas rentrer dans pour préfère pour la dehors de mais ma ne sais ma comment je vais Mais prends bourik la fourre nan dans zèbre, et pas prends des r. Les parce que te senti zèbre trop pour mal le elle Eh bien, après, son on a il fait mes barrières à le boucla, il En tout cas, ce n'est pas ici. J'ai dit, le prophète créole dit, bouge-gomon senti, mais parole les pas senti. Et koze yon pa pas fini, la phrase est bien-aimée. Poser ambassade, Canada, question. Mais l'on fin par perdre ses dans ciel-là. Ou fin une si gang yo dans la mer qui le il a débarqué sous terre il a pilé terre même pour que capable éliminer gang. a répond mais voyez Chablende et puis voyez navire. C'est déjà yon déploiement militaire. Oh my god. C'est <laughs> déjà un déploiement militaire donc comprenez pa pas comprendre. I'm sorry for you. Voyez Chablende. Voyez bateau, si elle a été perturbée déjà, c'est déjà un déploiement. ok. Te papa, calme, les ont tant, papa, ici, calmo, calmé, au calme, il y de un il y a un temps, il y a un temps, pas. y a un temps, il y ça, ça L'ONU dès qu'elle plus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 divisé 250 millions divisé par 18 papa ici comme ça nous ouais chaque pays ça yo, combien millions y a besoin meilleur pour que y des mounes qui vill nérab y a pas de pays y a des dans pays d'haïti De villes à l'origine elle avait des on dit la vill nérab y a une toujours à la traque pour la vie dans le pays ici là à la non à la traque.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 L'autre, yon même pour la tête, courage. Haïti, riche pour le pauvre. Oui, il a et puis, l'autre nation, du pays pauvre. Un petit pays pauvre, messieurs. Un pays pauvre, et puis même sécurité, nous bagage <rire> En tout cas, 250 millions de dollars pour 18 pays. L'argent s'apprête à aider ki qui Alors, les gens qui moun, moun les saline, les qui les gens Bien que nous depuis 1980 combien toujours on tient chanté garder mon cité soleil mon gravin, mon matin sans capacité bon c'est toujours comme ça mais ça pas empêché jusqu'à présent l'ONU ensemble avec diverses autres organisations internationales continue dès que c'est l'argent et mettent à Haïti parmi pays qui ont plus mon ville pour que pour qu'ils aident les sa yo sortir de la situation, ils et de jour en jour plus mal. En tout cas, on quitte le dossier pour ne pas faire ça, papa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, insolite solide nouveau jour aujourd'hui, Diablo. y a mal notre programme, je ne pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé à ici pas le dernier moment. Les gens ont de faire ça, ils ont refusé de faire ça, ils ont refusé Franchement.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 Même 40 sous moins différents. toutes cas, c'est nous toutes tout. tout pas même... Pour dire que nous avons fait ce courage... On a traqué la vous avec <laughs> Oy, baba. Bonou, non? Non, vie avec la tête. On a fait ceci. Ouais, papa... Il y a des vices pour nous. refusé faire ça. En tout cas, on a quitté ça dossier. Madame, mademoiselles et messieurs, je vous annonce annoncer, après, le président privé a fini Canada. Et donc, les compatriotes ont été calmes pour yo pou garder la sérénité. Eh bien, selon Wikileaks, li expliqués, ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti a divers liens côté privé dans le drogue avec massacre Syrie dans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 pièce yes, l'autre dirigeant l'autre pays pa gen mo sou respect pou yo parce yo tellement impliqué dans dossier ki ronge yo tellement pa droite et des fois yo regardent nous nan zye peup haïtien pou yo la gon menti dan nous nou biw pou yo nous c'est persécution à quoi bon pour grand pays t'a persécuter dirigeant on ti si pays ki pas règle rien au moins si dirigeant ça t'a bataille pour que Yo dépendent de tête Yo a essayé retirer, yo a essayé retirer retire contrôle pays. En bas mais les Américains, les Français, les Canadiens, mais yo pas prévu une merde. Et puis on va pas les Yo prend sanction contre yo. Yo fait bagarre qui ou on vient sal dans Sale pays. Yo d'où ces persécutions. Et yo garde pe peu dans yeux pour yo balivant tia. Et des fois yo connaît vraiment ça a fait un barrage Et c'est les ou rencontre avais yo à deux ou pral ou bien si ou nan entourage ou ap kone ki pa monsieur sa yo qui en bas mais les peuple haïtien manti yo, yo gardel nan zye pou yo fe le comprendre non c'est persécuté yo persécuté Et bien, frères bien-aimés là que gen un rapport qui sorti qui fait konne ou gon responsable dans pays qui gen lien ensemble avec trafic en drogue et non seulement ça tout k'ap livrer passeport haïtien avec Yon ont l'autre nation yon étranger ou comme ça ça veut dire ça c'est pas petit cause petit non pas ici donc moun sa ka marcher fait n'importe vieux zak malhonnête dans le monde et puis s'attendre à c'est pays là qui vienne responsable ou ka a payer pour un bagarre dans pays malheureusement ou pas de jambes utiliser ou bien ou pas comme ça ou jo ça payer c'est même j'en somme avec dossier l'ajan l'argent petro Ou qu'on n'a pas de chambre dans l'argent ça, mais petite Pam petite pause pour aller payer l'argent ça comme ça doit. Tandis qu'on pas de chambre goûtée dans l'argent Petro-Caribé. Donc, nan janvier qui sot passe à la naïve privé et été verdict, non culpabilité dans dossier Massacre Syria pour contredire Kab Wikileaks qui révèle rôle le joué dans massacre Massacre pendant ferreille Lavalas dans l'année 2004. Deux cas Wikileaks, Yun et James, falei ensemble avec Janet, cité si non prive, kom Youn, navedet, 2001, privé comme Yun Novedette, Actualité 2001 pour arriver l'année 2004. Dossier confidentiel qui tombe dans les Wikileaks, ambassade des États-Unis, placé privé dans l'is high ranking, entourage Aristide dans l'année 2003, non Sayo qui mêlait dans le dossier drogue. Rapport a tourné sous arrestation privée ensemble avec incarcération comme élément suspect dans massacre détracté Aristide. Yo. Dans la Syrie, nan commune de Eh bien, avant prête Saint-Jean Bosco, dans l'année 2004, Privé pas de même dans le pays les États-Unis à cause de la relation qui a été ensemble avec diverses drogues. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, selon l'ambassade américaine, Privé est un suspect potentiel pour jouer dans l'escadron la mort sous gouvernement à la et je ne jodia, yo tout innocent dans sa kap passe dans le pays d'Haïti, yo tant kou tijez inapokrab, et insécurité, ce n'est pas moi, yo akizem non, c'est allégation mensongère, tout moun innocent, on dirait ces paysan qui fait tout le temps le kap planté patate, on dirait c'est moun nativoni qui fait tout le temps plante planter planté di dans la boue, on dirait c'est moun keskof qui fait tout le temps le bat freddy pour planter chou qui gangsterise pays. Ou bien, qui le s'y va te, ou kach ton seman son côté et puis s'entende so ya, l'état ici n'a pas de contrôle, et puis vous, puis la gueule nan te, puis vrrr, li pousse gang. Donc, tout dirigeant douce, m'bakon nan, hein? Sèment si yop fè soumou, m'bakon nan gang. Tout toujours prêt pour yodzou, oui, m'fè pile sacrifice pou m'sam yé joune en An pile sac, tout fè sacrifice pou sa oué joune jodia. papa ici, bon poser nos question. Pour gon bon dirigeant nos pays, monsieur? Pour gon bon dirigeant nos pays? Ou ka kontrole soudouette, qui est es ki bon moun? Ou bon dirigeon genye, mais majorite nan yo non yo site nan dossier louche. Pour l'egle arrive sénateurs, li tou yon bon moun. Pour le président, li tou yon bon moun. Pas yon ki pour op, vraiment. Tout gesan en bason yon. Mais on tout toujours prêt pour yon oui, woy, c'est travail, c'est travail, c'est travail, c'est ça m'te ce fait, m'te soué. C'est comme si... Même avec tout citoyen honnêtement dans l'autre pays qui travaille pour le vin salier. Le vous les toujours c'est montrer ça. Mais non, il faut que nous sont assassins. Il faut reconnaître que nous assassins. Tout voulait passer pour le monde sérieux. Tandis qu'il n'y a pas de monde sérieux vraiment. En tout cas, son pays qui avec. La. mais ça ne pas empêcher. Nous prenons, continuer à mettre sur monde, continuer à mettre continue dans tout bureau pour continuer à voler. Aïe son pays comme ça, nous remettons voler, nous nous les ensemble avec corruption. Moun ki pa voler à nous pas paladan a fait complot pour nous. En tout cas, pa pa son pays qui vivra, verra. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue en Haïti, la République de celle volée au Caprete. Ou est isolant? Oui, pa pa Atis isolant, à l'époque, président Jovenel Moïse était la. Dans des déclarations ça. Nous nou va comprendre, dit l'autre abscision, mais pas dans le carnaval dans de le de carnaval. bon nous comprendre, <coughs> <Adieu>. Nous <coughs> la psychologie. Je ne parle pas d'un carnaval. Allons là, je vais vous ça. papa ici. à l'autre. L'aureur, il est il est mort à l'autre. L'autre, il est mort à à ils font celle dans la tête. Et si mon petit ou de sous moi. Ou qui disent Et puis vous, papa, ici, Ou al poson action à Et puis couel non le grand monde entier, monde bien, artistes sont pas que des banalistes, c'est tout monde. En dehors des, on a une suivre réaction iso sous gouvernement ariel on regarde des vidéos ensemble. Voilà, voilà, ouais, ouais, parce que Papa Dimitri, bon jambayoui, pendant le dernier moment là, il mette Mini Justice li na Paya, 60 dollars, hein, pou récupérer 53 millions de dollars. Pays Canada sanctionner Mini Justice li na gang, tu comprends? Voilà. Et Papa à l'aise, parce ou de fois, Grand mou nou kon problème. Problem nan pa konse nou. Mais se grand mou nan ka bon manje. Et puis ou ap soti pou al nan ti pi a fait. kote konte mède Mais se sak pas son bon artiste ou pe pa isi. jodi a bon artiste. Ki te ka soti pou yo pi a Bien passé. Mais yo pa kapab. Yo pa kapab pas capable Et pa e liye se oligakon ou Ki finance les artistes. Non H&M là. Et vous artiste, mais yo pas de compte vraiment. Donc, si Dimitri va veut pas de sponsor, la musique ne pas sortir. Est-ce que tu comprends? Donc, en ce sens, -là, Dimitri dit il faut manifester. Et même si vous n'avez pas de mais vous avez dit vous pouvez soutenir l'artiste. Vous comprenez la manifestation. Tu comprends, vous avez comme ça. Donc, je ne dis a il voir isola. Pas d'insécurité, pas de kidnapping, qui belle. Je la Ou problème non l'on pa gre moun tetou? Est-ce qu'on qui sa? Ou a tombe, l'on reta moun? Est-ce qu'on comme ou a fini l'aide? L'on pa gre moun moun? Ce n'est pas au même qui a décidé, son moun qui a décidé pour? Ou gre moun ou reta moun? En tout cas, la jeunesse Après notre, parce y a de bagay kap passé. Donc, faut que nous très prudents si tout un dossier politique dans le pays d'Aïti, les politiciens la kaye, c'est grand n'gade pas derrière. Gosserie de moun ouè ka bien pase, mais malheureusement, yo pas sou kon yo, yon sa kmoun yorete, et lorete akmoun ou pape si span fe bêtises Aye moun nan li mse sa ka bon pou li a la vlo fe, mal go moun nan position, ou ouè kom si salaf fe a pa bon mou pa ka. Trop, bagay, pa se wap, yon koupe edou, yon koupe manjou, donc gon jan pou konforme ou, normalement. Bienveni nan Haïti pays spécial. Donc, frese se bien aime, hier, dans l'église, m'basse l'église, de pasteur, priché, te, Donc, a ki celibate, ki je suis des pasteur qui a prêché et message a touché. Donc, à toutes mesdames qui sont célibataires, qui pour peuvent pas jouer petit le message c'est pour nous. On entend ça. Si vous avez chez nous, vous avez 5 ans. Par contre, vous avez eu un petit peu un petit peu de Vous Amen. Amen. Amen. Alléluia, mon Dieu. Amen. Et pas Le qui est marche, marche, marche, chercher à » que je pas pas mari à la blanc, mesdames. Ça, rose, rad rouge, parce que vous déjà veuve. Vous get déjà vu. déjà veuve, Donc, ou façon, une façon pour marier nous va pas une pli, pli pour pas un vège, 5 de vente, et puis on à nous, ne va aller décembre nous, on va nous, là va aller à nous, on va aller à la on va aller à nous, on va Haïti à nous, on va aller à nous, on va aller à nous, on va aller à nous, on va qui merci nous, la va aller à attention. Merci va fidélité ou nous, on va que à nous, on va aller à nous, que va aller à nous, on va on la aller à que à nous, on va aller à